Bonjour tout le monde, j'aimerais ça vous entretenir du taux de directeur de la Banque du Canada. En fait, le taux de directeur de 8 mars prochain, euh, 8 mars 2003, aujourd'hui on est euh, le 2 mars. Hein. Euh, le 8 mars prochain, le taux de directeur va probablement encore bouger. Euh, s'il n'augmente pas, il peut se tanner, mais euh, il est possible qu'il augmente. Et euh, s'il augmente, ben, euh, ça a des conséquences pour tout le monde. Et euh, le taux de directeur, depuis un an, il a quand même augmenté de 4,25 Et c'est quoi les conséquences? C'est que le taux de directeur est le taux auquel les banques commerciales empruntent au Canada. Et lorsqu'une banque commerciale emprunte un taux de directeur plus élevé, à ce moment-là, ses taux d'intérêt, ses taux hypothécaires, augmentent en conséquence, souvent varient d'un point supplémentaire relativement au taux de directeur de la Banque du Canada. Donc, c'est un facteur important à surveiller sur notre économie. Pourquoi ont le surveille par rapport à ce que c'est pour, euh, en raison des hypothèques que, euh, que la plupart des gens ont, en, en raison aussi que ça pourrait servir d'instrument pour pouvoir saisir les propriétés de tout un chacun. Puis je vais vous expliquer comment. Puis je veux vous expliquer aussi pourquoi. Euh, ça a été clairement dit, c'est pas du complotisme. il y a quelqu'un qui me disait ça aujourd'hui, ça... Ça a été clairement dit au Forum économique mondial, d'ailleurs c'était dans une de leurs publicités, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Euh, il faut faire attention à, aux mots heureux dans tout ça, parce que c'est des mots de télémarketing, comme par exemple euh, la densification heureuse, euh, qui sont probablement des mots de compagnie de euh, communication euh, pour nous faire accepter des changements, parce qu'on va vivre définitivement beaucoup de changements dans notre société. Et l'un de ces changements-là, c'est de rapatrier les gens dans des plus petits endroits, pour desservir les services à proximité, afin que ça coûte moins cher qu à entretenir ces travailleurs et à nourrir ces travailleurs-là pour les multinationales qui sont en train de prendre le pouvoir sur tout l'Occident et la plupart des pays via les organismes comme l'ONU, comme le Forum économique mondial. Donc, les projets de densification heureuse, on en voit énormément, la presse en a parlé, il y a des rapports dans le monde entier qui sont faits là-dessus presque dans toutes les grandes villes du monde. Et euh, c'est déjà aussi des projets qui ont déjà été entamés. On sait qu'en France, euh, là, je ne pense plus qu'elle soit ministre du logement, mais l'ancienne ministre du logement, Emmanuel Wargon, en avait parlé. Elle avait parlé aussi de la fin de la propriété privée euh, avec son jardin individuel, de la maison individuelle. Fait que ça, Ça faisait partie de leur projet de euh, démanteler les maisons individuelles. Au niveau de l'urbanisme, il y a eu plusieurs rapports. Je vais vous laisser ces articles-là en commentaire si vous voulez les regarder au niveau de YouTube. Par contre, je vais revenir au taux directeur. L'augmentation du taux directeur, on dit que c'est pour combattre l'inflation. L'inflation, oui, il y en a. Il y en a même une assez importante. Si je regarde dans cet article-là du... Encore une fois, du journal de La Presse, le serviceux de l'inflation, euh, on expliquait ici à quel point on avait connu euh, l'an dernier une inflation galopante, puis que finalement les taux d'intérêt étaient restés, les taux directeurs qui étaient restés trop bas, euh, ce qui ne permettait pas de combattre ou d'ajuster l'inflation, parce que lorsqu'on augmente le taux, euh, d'intérêt, les gens ralentissent dans l'économie et comme les gens cessent d'acheter puis ralentissent, le taux d'inflation normalement se stabilise. Or, ce taux d'inflation-là a été artificiellement gonflé, du moins c'est notre prétention, artificiellement gonflé avec des achats massifs de vaccins, avec des achats massifs d'armement, avec le, le financement de gens qui sont sans travail, avec toutes sortes de stratégies finalement qui, qui ont fait qu'au Canada, entre autres, avec Justin Trudeau, on a connu des dépenses tout à fait extraordinaires. Là, je ne les ai pas euh, compilées, là, mais. Euh, et ça a été la même chose dans tout l'Occident. Ça n'a pas été qu'au Canada qu'on a connu ça parce que c'est un mouvement mondialiste. On l'a connu autant euh, aux États-Unis, on l'a connu aussi euh, euh, à différents endroits dans le monde, en Europe et on l'a connu aussi en euh, euh, Australie. Ça fait que c'est un mouvement international que cette. Euh, euh, cette dépense sans fond. On a même entendu Emmanuel Macron dire à un moment donné « ça coûtera ce que ça coûtera ». Et euh, c'était euh, le projet. Et avant même ce projet-là euh, et euh, la montée de l'inflation au Québec, on, notre gouvernement de euh, CAQIS s'était déjà préparé. Il s'était préparé en votant une loi sous baillon, la loi 34, qui permet à Hydro-Québec maintenant d'augmenter ses frais au rythme de l'inflation. Fait qu'on sait que François Legault a une grande admiration pour le, euh, les gens du, euh, du forum économique mondial. Et il, il était, selon moi, probablement informé de la poussée inflationniste qui allait se produire. Cette poussée inflationniste-là, elle n'est pas là sans raison. Elle ne vient pas de l'incompétence de Justin Trudeau. Justin Trudeau accomplit simplement ce qu'on lui dit de faire, là, mais c'est pas de l'incompétence. Les gens qui sont en arrière savent très bien où ce qu'ils s'en vont. Puis vous allez le comprendre assez rapidement. <cười> Voyez aussi comment les taux d'intérêt, la petite ligne bleue, comment ils sont restés bas longtemps. Et euh, même très très bas les derniers temps. Ça, ça a conduit beaucoup de personnes à se surendetter. Comme les taux d'intérêt étaient très bas, ils se sont achetés des maisons, souvent qui n'avaient pas des capacités financières, ni des reins assez solides pour pouvoir payer. Et C'est une problématique et on va y revenir parce que ces gens-là, avec l'augmentation des taux d'intérêt euh, de la dernière année, qu'on voit ici qui fait un pic, comme on a vu dans le passé ici, vous voyez les pics, et là, c'est complètement en évolution. Euh, ces gens-là euh, vont connaître une baisse drastique de leur pouvoir d'achat au point de connaître une crise financière euh, familiale et être obligée de vendre leur domicile et de remettre leur clé à la banque. Fait que euh, et c'est là que j'interviens. On a toujours dit, nous, qu'on vous donnerait des, des outils pour être plus résilients. Puis, euh, et j'aimerais vous calculer avec vous, des, des, euh, avec des intérêts fictifs, le taux, euh, votre taux mensuel de remboursement. Juste pour vous montrer les conséquences que ça va avoir à long terme. Et je vous demanderai pendant un instant d'oublier les faux prophètes qui vont vous dire que le taux va rester stable, qu'il ne mentera plus et que euh, on, tout, tout va redevenir comme avant. Parce que c'est un discours qu'on aime entendre, mais si on ne s'en va pas vers là, et moi je ne crois pas qu'on va vers là parce qu'on est en pleine guerre, et en pleine transformation sociale, Puis les transformations qu'on est en train de subir actuellement, c'est carrément d'essayer de nous soumettre à l'esclavage. Je viens de vous le présenter. Là. Fait que Ça ne va pas s'arrêter. Je peux vous le garantir. Supposons, on va prendre un contexte quand même traditionnel, ou euh, plutôt, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, un achat d'une maison quand même... Euh, normal, là, 350 000 même c'est bas, c'est quelque chose de très ra raisonnable, là, un petit couple qui, euh, qui s'achète une nouvelle maison là, avec une mise de vente par exemple, une mise de fonds de 100 000 euh, sur 25 ans parce qu'ils euh, ne sont pas capables de payer tout de suite puis ils voulaient descendre un peu leur paiement puis profiter des taux bas ils sont à 2,7 euh, ils ont acheté par exemple il y a deux ans ils, ils, ont, ils ont pu avoir un taux excellent à 2,7 puis pour eux L'augmentation des taux d'intérêt actuellement, ça ne les préoccupe pas parce qu'ils se disent ben, « Nous, on a signé, euh, c'est renouvelé dans trois ans. » Ça ne me stresse pas. c'est vraiment pas un problème pour moi. Là. Ça va revenir. Pas certaine. Puis là, je vais vous montrer un peu comment ça, ça risque de dégénérer. Et que ça va probablement dégénérer. Ok. Maintenant, on y va avec, euh, on va faire un, un deuxième scénario, on va ajouter une comparaison. Fait que là, c'est sûr qu'il va y avoir un remboursement du capital là, pendant ces premières années-là que ce couple-là va rembourser leur maison. Mais admettons qu'ils renouvelleraient aujourd'hui, les taux aujourd'hui sont environ de 6,7, je crois, pour euh, un 5 ans fixe. Puis euh, même pour un 10 ans fixe dans certains endroits, on, on le propose pour un 10 ans fixe, c'est quand même assez intéressant. Euh, J'ai même vu une place où il n'y avait presque pas de différence entre le 10 ans et le 5 ans, ce qui est assez étonnant. Euh, je pense que c'est une institution financière orange. <rire> là ici, euh, je fais un petit exemple, par exemple. Là, je vais faire le recalcul. Si. Ce couple-là achetait sa maison aujourd'hui, probablement qu'il euh, qu aurait un peu plus de difficultés parce que c'est quand même pas loin de 550$ dollars de plus par mois à payer. Et euh, j'expliquais tantôt qu'il qu'il y a beaucoup d'autres choses qui risquent d'augmenter aussi au cours des années à venir. Fait que là, il commence à être un peu plus serré. Ça peut coûter le voyage par année, ça peut coûter des, petits, euh, des petites gâteaux au restaurant, mais quand même, ils sont peut-être capables, ils se disent qu'ils ils seraient prêts à arriver avec un taux comme ça, c'est pas un problème. Si, comme dans le passé, cette courbe-là, qui est quand même assez à pic, décide de continuer de monter, ben là, on pourrait atteindre l'an prochain, à pareille date, un taux de 10%. 10,7%. Vous avez vu tantôt, là, je vous ai montré, c'est pas... Euh, euh, c'est pas des bêtises, là. Regarde, ça pas arriver. Là. Ça a déjà arrivé, là. Why not? Puis on a rarement vu une crise comme on la connaît actuellement. Là. Je veux dire, c'est... Fait qu'on revient ici, on va faire recalculer, et maintenant, on est rendu à 2354. Ça vient de doubler leur paiement. Ça fait mal. Surtout si Hydro-Québec augmente en même temps que l'inflation. Euh, on est dans une situation terrible. Puis là, même si Legault décide de vous donner des bonbons, puis Trudeau aussi, dites-vous une chose, ça va diminuer la valeur de la monnaie parce qu'ils vont donner de l'argent pour rien. Puis, comme ils vont donner de l'argent pour rien, ça va augmenter l'inflation. Fait que vous n'en sortirez pas. Fait que là, les, le jeu du pompier, euh, sont, euh, en fait, c'est eux qui mettent le feu, puis après, ils viennent l'éteindre. Non, essayez de comprendre. C'est eux à la base le problème. OK? Et ils, pas eux, parce qu'eux, c'est des marionnettes. là. C'est des gens comme la Banque mondiale qui leur dit quoi faire. Et vous allez comprendre pourquoi. Comment ils vont venir ramasser vos maisons. Et notre petit couple n'a pas rénové, euh, renouvelé encore, mais il doit renouveler euh, l'an prochain. Là, il commence doucement à être stressé. Puis là, il, il pense vendre la maison. L'ennui, c'est qu'il euh, y en a plein qui ont décidé de vendre en même temps. Fait que la maison qui valait euh, 350 000, elle, elle vaut plus 350 000 sur le marché. Là. Si elle vend demain, il va être capable de la vendre probablement à 200 000. Ça diminue de 30 ils sont mal pris. Là, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis ça diminue de jour en jour. Puis tout le monde en parle dans les journaux. Là, vous fais un scénario. Fait que là, ils se disent, on va attendre, on va attendre. On va espérer que l'an prochain, les taux d'intérêt vont être corrects. Fait que l'an prochain, ça a continué. On est rendu à 14,7. Calcul, 3000 Là, ils sont devant la banque. Faut qu'ils remettent les clés. Sont plus capables de travailler. De un, lui il a perdu son emploi parce que les taux d'intérêt ont trop augmenté. Son employeur, qui avait profité euh, des largesses du gouvernement pendant la pandémie en empruntant euh, pour se payer tout un gros bureau puis deux nouvelles euh, entrées neuves, euh, s'est rendu compte qu'il n'était pas capable de payer. Puis il a fallu qu'il mette à Kitler euh, cinq employés. Puis euh, lui, il a perdu sa job, fait qu'il est dans la rue. Mais il faut qu'il se trouve un autre emploi. Sauf que plein de gens ont perdu leur emploi en même temps. fait qu'il n'arrive pas à se trouver une job, là. Ça va mal pour lui. Elle, a elle, elle, un petit salaire de secrétaire. Ben, elle n'est pas capable d'arriver. Puis, ils vont se séparer parce qu'ils se calme tout le temps à cause des questions d'argent. Parce qu'à toutes les fois qu'il y en a un qui fait de quoi, qui coûte de quoi, l'autre, il tombe dessus. fait que vous voyez un peu le scénario qui risque d'arriver. fait que le nombre de séparations augmente. Euh, le stress aussi augmente chez la plupart des gens, puis on s'aperçoit que le nombre aussi, la qualité de vie dans la société est en train de diminuer drastiquement. La qualité de vie, puis après une vie facile, on connaît une vie très difficile. Là, on est rendu à 14,7%. Imagine, ils ont déjà eu 22%. Fait que je n'irai même pas jusque-là, parce que, ben, on va peut-être aller voir, là. Admettons qu'ils ont attendu encore et qu'ils étaient capables de renouveler uniquement l'autre année. On fait un calcul. Ils sont rendus à 4 410. Et là, j'ai rien qu'augmenté de 4. Là, j'ai augmenté un petit peu plus vite. Là, mais je, je faisais rien qu'un scénario avec une augmentation de 4 par année, ce qu'on a connu cette année. C'est pas exagéré. On vient de le, de le vivre. On vient juste, juste, juste de vivre ça là, cette année. Fait que, ici, euh, les maisons ne valent plus rien, puis un nouveau règlement qui était passé, que je sais pas que vous, savez, vous, êtes, vous avez peut-être pas vu passer, là, mais uh, François Legault s'indignait du fait que lorsqu'il expropriait des gens, ces gens-là avaient la, la possibilité de se plaindre dans, devant les tribunaux pendant trop d'années. Fait que là, il a donné la possibilité aux villes, avec, je me rappelle plus, une loi, laquelle, mais les villes sont très contentes de tout ça, c'est qu'ils peuvent maintenant exproprier des citoyens sans avoir à passer devant les tribunaux, si c'est pour euh, donner des espaces verts et si c'est pour construire des logements sociaux. Bien, on va commencer la densification, fait qu'eux autres, que leur maison étaient payée, c'est pas grave. On va leur dire, sacré votre camp, vous collez dehors de vos maisons. Okay? Parce que c'est toute une petite gang de vieux que leur maison a été payée et qui ont réussi à passer à travers la crise. Mais on va toutes les mettre en dehors de leur maison dans ce quartier-là. On va construire des immeubles à logement à la place. Puis on va leur donner les pinotes de la valeur de leur maison parce que la bulle immobilière s'est effondrée. Ça fait qu'ils vont avoir 20 000 par domicile. C'est de même qu'on vient de vous ramasser. Puis ceux qui vont avoir encore des possessions, bien les banques vont les prendre. Ils vont vous dire « on vous laisse vos dettes » si ça, ça s'est trop révolté, comme le promettait Donald Trump, qui est selon moi euh, euh, une des personnes finalement qui travaille dans le même sens, sauf que lui, il contrôle la droite d'une certaine façon. Euh, ils vont faire un remboursement de vos dettes, mais en échange, ils vont posséder tous vos biens. Et là, ils pourront faire le rationnement qu'ils veulent. C'est-à-dire euh, vous dire « ben vous avez deux ordinateurs, ça en prend un par famille, euh, vous avez trop de nourriture d'accumuler, on va être obligé de distribuer tout ça aux pauvres, euh, pensez aux autres. <rire> » C'est un peu le communisme qui s'installe, mais en même temps, si vous le comprenez bien, c'est un, un, un projet mafieux qui est en train de se mettre en, en place. Catherine euh, Ausfit dirait que c'est un plan d'acquisition immobilière. Et euh, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et on est tous vulnérables à ça parce que on a, euh, notre système euh, voulait que ça soit comme ça. Euh, ils nous ont encouragés là-dedans. Puis maintenant, ben, ils, ont, ils ont décidé qu'ils changeaient les règles du jeu. Euh, en résilience, il y a des solutions. Et euh, je vais vous parler de deux rapidement. Euh, soyez vite. Vous pouvez soit euh, vendre avant tout le monde pour essayer euh, de racheter, si c'est possible, quelque chose d'abordable qui ferait que vous auriez plus de dettes. Ça vous permettrait de rester plus longtemps, mais il n'y a pas de boule de cristal, je ne sais pas comment ça va virer. Fait que Il y en a qui me disent « tout le monde va se révolter », Ben révoltez-vous, mais ça ne sera pas plus sécuritaire si tout le monde se met à se révolter, parce que dans une anarchie, tout le monde rentre chez tout le monde. Fait que Les pauvres vont venir défoncer chez vous pour venir chercher ce que vous avez, puis c'est ça il a pas, on n'en sort pas là, on, on s'en va vers une réduction. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on s'en va, mais c'est grave. Il y a une autre solution, vous renégociez votre hypothèque pour, euh, avec votre, euh, votre institution financière. Je vais vous expliquer pourquoi que je vous propose ça. Admettons que, euh, là présentement, les taux d'intérêt sont à peu près de 6,7 pour euh, un 10 ans ferme. En tout cas, je connais une, une institution financière qui l'offre. Admettons que euh, je renégocie pour 10 ans, pour un 10 ans ferme. Là, il y en a qui ne le savent pas, là, mais même s'il vous reste 3 ans, 4 ans sur votre hypothèque, il y a beaucoup d'institutions financières qui sont prêtes à réouvrir parce que c'est payant pour eux. Vous voyez là, les frais d'intérêt dans les deux cas? Il y a une grosse différence. Fait que ça ne leur dérange pas d'ouvrir tout de suite. Et si vous le faites ouvrir tout de suite, c'est pas 6,7 que vous allez obtenir. Eux, ils font un recalcul avec le taux que vous aviez obtenu avant. Fait qu'ils sont capables de recalculer que vous auriez eu ce taux-là pendant une certaine période et après ils font l'autre taux. Ça fait que ça fait un équilibre qui, il, je ne sais pas trop comment ils calculent, là, mais euh, ça donne en fait 5 dans ce cas-là. Fait que si je fais un recalcul, ça serait 5 ça veut dire que leur hypothèque, s'ils si appellent tout de suite leur banque avant le 8 mars, après, bien, s'ils on, ont augmenté, bien, ça va augmenter, là. Mais avant le 8 mars, là, ça serait probablement une affaire comme 1450, là, ici, on a une augmentation euh, quand même pas mal plus raisonnable, c'est 300 ça Fait qu'à 300 peut-être qu'ils sont, qu sont capables de payer ça pendant... Euh, les dix prochaines années, surtout que les salaires vont augmenter, mais ils n'augmenteront pas autant que euh, l'inflation. Euh, que, que ça, c'est certain, j'étais à peu près certaine. Mais ça va peut-être leur permettre au moins d'avoir un pied à terre pendant une dizaine d'années sans trop stresser. Puis on sait que leur agenda est en 2030. C'est 2030, là, ça arrive vite en bébite, là. Fait que ça pourrait permettre de se rendre jusque-là. C'est ce que je vous dis, là. Ça, ça peut être une solution. Là. Si vous ne voulez pas déménager, puis que vous êtes bien où ce que vous êtes, vous êtes mieux de renouveler pour 10 ans, puis vous pouvez ouvrir ça tout de suite. C'est ce que je voulais vous dire. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le terme de votre hypothèque. Vous pouvez y aller tout de suite et appeler votre institution financière. Puis, je vous conseille de faire les calculs avec vos propres chiffres pour voir comment ça vous donnerait, puis de vérifier avec votre budget si vous, avez, si vous arrivez malgré tout, parce que... Euh, on a tout un petit coussin, en tout cas. Mais si tout augmente en même temps, ça va avoir un effet. Fait qu'il faut penser aussi à l'augmentation du coût de la vie qui va entourer aussi votre, vos, vos frais généraux là, à la maison. Mais faites des scénarios. Moi, c'est pas du conseil euh, et euh, du conseil financier que je suis en train de vous donner. Je suis en train de vous expliquer qu'on n'est pas dans la même situation que y 10 ans. Là. On est en train de vivre un effondrement social contrôler, mais c'est carrément ça. Fait que, euh, si vous voulez toffer le plus longtemps possible, moi, c'est plus ça que je vois en termes de résilience. Puis, si vous n'êtes pas en mesure euh, de, même euh, les prêts hypothécaires, on va sur le cash repos, on ne peut même pas les rembourser à l'avance. Même si on aurait l'argent, euh, euh, ils nous tiennent à la gorge, comme on, on dit. Fait que, si vous ne pouvez pas euh, rembourser votre prêt hypothécaire euh, euh, d'un... Euh, totalement, d'une manière ou d'une autre là, ben, essayez de trouver les, parmi les solutions que je vous ai données si vous en avez des meilleures, marquez-les en commentaire ça va me faire plaisir, on les partage entre nous, on est là pour ça on est là pour vous aider fait que là-dessus je vous souhaite une belle soirée